J'y arrive pas, j'y arrive pas, fois. J'y arrive pas, j'y arrive pas, fois. J'y arrive pas, fois. J'y arrive pas, j'crois, j'arrive pas, j'arrête pas, j'y arrive pas, sais pas, fois. sais pas, je sais pas, j'craque. J'essaie d'y croire, les des d'écart, j'en fais des flammes. Je veux dire non, je vais dire oui, je me sens pas en envie, loin du fond. J'ai besoin du vide, loin d'ici. Je m'enfonce indécis, je me force disciple des forces invisibles, en décide, et d'ici. J'entends l'appel de ma cam, ma pelle et ma canne. Je me rappelle de l'asphalte où j'ai râpé mes pattes sales. Ma plus belle attraction, elle m'attrape, elle me crame. C'est pourtant pas faute de demander l'entracte. Je veux dire oui, mais je vais dire non, je sais, ouais on le sait J'en ferai des rimes du fait dire non, c'est De près j'ai vu mes vrais démons, je me démonte, t'es de des les rives en féerie, on fait des fait des rires, j'en fais des ronces Je veux y croire, j'y crois pas, je veux y voir, j'y vois quoi j Joli soir, n'y va pas, je me déçois, je me défends En soi je me descends de joie, je veux du temps, je veux des choix, j'en veux des chants, pourquoi j'en fais des cendres? J'y arrive pas, voir, j'y arrive pas, je crois, j'arrive, je pars, j'arrête pas, j'y arrive pas, j'essaie pas, voir, j'essaie pas, j'essaie pas, j'craque, j'essaie d'y croire, les ailes d'écart, j'en fais des flammes, Joue avec le feu, les fringues, un des d'essence. Dans l'autre joue, je fais ce que je veux, je mets des sangles et je fais ce que je peux. Je fais les sans pas mes peu, je les sens pas mes voeux. Je les sens pas loin des yeux de mes semblables et sans blague. Ça me fait même plus rire. Il y a longtemps que j'ai trouvé mon schlag et je où il devrait pourrir. Et si je prends le large, je sais que je vais revenir, ouais, comme tous les grands lâches. Je même pas foutu de me fuir et je me bats contre moi gagne autant que je perds Chaque fois qu'on se revoit Je m'éclate le crâne à coups de pierre, à coups de bois À coups de pierre, à coups de quoi À coups de prière à toute fois Quand je me répète, écoute-moi, mais... J'y arrive pas, fois, j'y arrive pas Je crois, j'arrive, je pars J'arrête pas, j'y arrive pas Et j'essaie pas, fois, sais pas Je veux dire, je voulais dire quoi, je sais pas, je lâcherai pas la bride, j'crois que j'ai déjà vécu ça, je fais que ça, je me bousille. Mec à la fois, J'sais où tout ça finit, j'sais surtout que ça s'arrêtera pas, alors je m'envole. Ouais je voulais, je m'en balais, et j'en vomis de grandes goulets gueule les fous-moi la pelle, je j'pars en tête à queue, côtoie les étoiles, sors mes ailes et quoi qu'elles m'en coûte, je les déploie mais je les ai pas là. Peut-être que je les ai plus, peut-être que je les ai jamais eu, puis peut-être que je les aime pas, que je les aime plus. Peut-être que j'aime que ça, peut-être que j'y ai cru, peut-être que j'y crois. J'arrive pas, Foi, j'arrive pas, je crois. J'arrive pas, j'arrête pas, j'y arrive pas, sais pas, je sais pas, je sais pas, je craque. J'essaie d'y croire, les ailes d'icar j'en fais des flags. Car je t'emmerde et le soleil aussi Je m'écrase sans elle et j'aime me tramer sans lui Pour se nuire, pour se marrer, simplement pour combler ça Qu'en souvenir de plus m'écart.